Ouais, je bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais, ouais, tranquille. Ouais. Donc là, comme tu peux le constater, une vague de polémique continue encore à toucher Mbappé Pit. Et cette fois-ci, suite au match moyen qu'il nous a réalisé face à Reims, une équipe rincée, on va pas se mentir, pendant ce match, il a réussi pratiquement aucun face-à-face. J'étais complètement choqué. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe avec Mbappé C'est encore le marabout qui a repris des formations, qui a repris ses cours. Hein qui a eu son diplôme et qui, cette fois-ci, les sorts ont fonctionné. Parce qu'il n'y a plus rien qui, qui fonctionne pour Mbappé. Hein les passes, les, les, les centres, les frappes, plus rien. On ne comprend plus. Moi, carrément, je me suis dit, franchement, le joueur qui est là, à la face à Reims, c'est pas Mbappé. Ça doit être Mbappé, Mbapu, ou je sais pas c'est qui, mais c'est pas lui. Non, non, non. c'est pas la Mbappé de Bondy. Non Mais bon, après, il a fait une story où il a mis une photo de lui où il est comme ça. Et ensuite, il a mis « Ici, c'est Paris, hashtag euh, pivot game. Alors, pour ceux qui savent pas ce que c'est pivot game, il avait fait une interview après le match France-Autriche où il expliquait que jouer avec Giroud, c'était bien. Parce que ça lui permettait de faire absolument tout ce qu'il voulait. Tu vois ce que je veux dire Donc, il n'était pas obligé d'être en mode pivot ou, ou de rester à une place. ou bien de... Là, il était libre il pouvait aller à droite, aller à gauche, faire le marathon, faire tout ce qu'il veut. Faire le numéro 10, faire le Ronaldinho, faire le Zidane. Tu vois ce que je veux dire Et ça, il apprécie. Sauf qu'au Paris Saint-Germain, on lui dit tu vas à gauche, parce que dans le centre, il y a le roi, Neymar. <rire> Et oui, il y a Neymar, il y a le Messi dans le cœur du jeu. Malheureusement, on ne veut pas de toi ici, le Mbapp. Oui, bon après... J'ai toujours quelqu'un qui reste dans mon cœur. Mais après, si... à chois... Enfin bon, bref, on ne va pas rentrer dans ce genre de, de débat. Parce que Neymar reste Neymar. Messi reste Messi. Mbapp reste Mbapp. Même si le roi reste le roi. Et oui, Neymar, c'est le roi. D'ailleurs, j'entends des trucs... Bon, on ne va pas rentrer dans tout ça. Mais bon, il a fait voilà donc cette interview où il explique qu'avec Giroud, c'était très cool de jouer parce qu'il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Et au PSG, c'est pas pareil. Donc... Il a mis pivot gang. Qu'est-ce que ça veut dire C'est lui qui a insulté Giroud. Qui disait que voilà, Giroud était limité. Que Giroud ne pouvait pas faire comme Benzema. Qu'il avait des automatismes avec Karim Benzema. Mais maintenant, il veut que Giroud rejoigne le Paris Saint-Germain ou bien Ou bien, qu'est-ce qu'il veut J'ai pas compris. En tout cas, euh, on peut pas comprendre aussi. Parce que nous sommes pas dans les pieds de Mbappé pépite. Hein quand lui, il met les buts et qu'on est content, on est bien content. Mais quand il ne marque pas, on est là à dire « Ouais, voilà, blablabla ». Mais avant qu'il soit professionnel, qui était là pour le, pour le soutenir Qui était là Personne À part sa famille. Donc, en vérité, il ne devrait même pas nous écouter. Tu vois ce que je veux dire hein Donc, vous êtes là en train de le critiquer, à dire ça, si, ça. Mais qui est-ce qui l'a ramené jusqu'ici C'est pas vous. Hein ce n'est pas vous, c'est lui. Donc, euh, mba pépite, voilà, donc euh, voilà, de, en vérité, euh, dans un sens je te comprends, tu dois rien à personne, voilà, euh, tu fais tout ce que tu veux, c'est toi la pépite, c'est toi qui as de l'or entre les pieds, et ouais, tes orteils c'est pas n'importe quoi, c'est pas les orteils de n'importe qui, tu te dis ce que tu veux, à qui tu veux, personne t'a emmené ici, voilà.